Aujourd'hui le 3 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Plus de 40 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 3 camionnettes ont été détruits dans la direction de Kupiansk à la suite d'incendies causés par des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sankovka, Ivanovka et Brestovo et dans la région de Kharkiv. En outre, de groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Novozlovskua et de Tabavka dans la région de Kharkiv. Dans la direction Krano-Limanski, l'artillerie russe et les systèmes de lance-flammes lourds ont frappé quatre détachements d'assaut des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova de la République. Populaire de Lugansk, Novoz Serebrianka et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 120 militaires ukrainiens tués et blessés quatre véhicules de combat blindés, trois camionnettes et deux voitures. Un groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Stelmakovka de la République populaire de Lugansk. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives. À la suite d'un engagement de tir complexe de l'ennemi dans les zones des colonies de Kranwa, Petrivskoua, Novelskoye, Georgievka et Pobeda de la République populaire de Donetsk, jusqu'à 90 militaires ukrainiens, deux chars, 5 véhicules de combat blindés et 7 véhicules ont été détruits. Dans la direction sud-donetsk, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes ont été détruits par des frappes d'artillerie contre des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Prochistovka, -Yan -Iva et Yanivai et Novodonetsk du Donetsk République Populaire. En outre, plus de 130 mercenaires étrangers ont été tués par des frappes de haute précision des forces aérospatiales russes sur les points de déploiement temporaire d'unités de la Légion étrangère, dans les zones des colonies de Masliakovka et de la ville de Kramatorsk du Donetsk République populaire. Pendant la journée, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 72 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 104 districts. Quatre dépôts de munitions d'artillerie et de matériel militaro technique des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Guliépol et Chervenno de la région de Zaporozhye. Un entrepôt d'armes et de matériel militaire des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Tsézhinka dans la région de Kherson. À la suite de missiles et de frappes aériennes sur l'accumulation d'équipements militaires dans la zone de la gare de Druskovka en République Populaire de Donetsk, les éléments suivants ont été détruits. Deux lanceurs de systèmes de lancement multiple IMAR de fabrication américaine. Quatre lance roquettes à lancement multiple RM-70 Vampire de fabrication tchèque. Plus de 800 roquettes pour plusieurs lance roquettes 6 véhicules, ainsi que jusqu'à 120 militaires ukrainiens. Au cours du combat de contre-batterie près de la ville de Kramatorsk, des positions ont été ouvertes et de lanceurs du système de fusée à lancement multiple IMAR de fabrication américaine ont été détruits, à partir desquels les colonies de la République populaire de Donetsk ont été bombardées. Dans les zones de la ville d'Artmovsk en République populaire de Donetsk et de la colonie de Chervon et Yadibrova, en République populaire de Lugansk, Trois systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits sur des positions de tir. Dans les zones des colonies de Volchansk, région de Kharkiv et Serebrianka, République populaire de Donetsk, deux véhicules de combat ukrainiens du grade ont été détruits. Deux obusiers des 30 ont été détruits dans les zones des colonies de Kamanskwa et Guliapol dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, 13 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Svistunovka, Chervonopopovka de la République Populaire de Lugansk, Kiryovka de la République Populaire de Donetsk, Trudeauvois et de la région de Zaporozhye. En outre, neuf roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptées dans les zones des colonies de Shervonopovka dans la République Populaire de Lugansk et de Novaya Kakovka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 355 avions, 199 hélicoptères, 2.807 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7.382 chars et autres véhicules blindés de combat, 967 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3.768 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7.900 unités de véhicules militaires spéciaux.